Hébreu 13, 8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Dieu est le même. Le Dieu que nous prions est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de le faire aujourd'hui. On n'a qu'une seule chose à faire, c'est de croire en lui. C'est de lui donner toute notre confiance. C'est Dieu-là, c'est lui qui nous a aimés en premier. Il veut que notre bien, alors croyons à ce Dieu-là.